Aujourd'hui, on va parler compostage. Donc, euh, on peut tout à fait composter dans un bac, qu'il soit en bois ou en plastique, ou alors composter en tas. Là, vous avez plusieurs compartiments pour voir les différents stades du compostage. Je peux composter mes épluchures, qui viennent de la cuisine, donc les déchets alimentaires, euh, donc les épluchures, le mar de café, le sachet thé, les coquilles d'œufs concassées. Tant que ça reste de la matière organique qui est facilement compostable, on l'intègre au composteur. Je vais tâcher de répartir sur toute la surface mes épluchures et surtout de mélanger avec des déchets bruns. Là, c'est un Dubroyat assez grossier, mais ça peut être tout ce qui vient de l'entretien du jardin. Alors, les trois règles pour réussir, pour faire un bon compost, c'est de mélanger la matière, les matières azotées avec les matières carbonées, les humides avec les secs. C'est également de vérifier l'humidité, s'assurer que ce soit suffisamment humide. Et enfin, c'est de le brasser, d'apporter de l'air pour que les micro-organismes s'installent et fassent bien la dégradation. Je m'appelle Stéphane Ménard, je travaille au service espace vert de la ville de Niort. Alors l'utilité du compost, c'est donc d'enrichir la terre. Euh, justement pour les terrains qui sont lourds, c'est d'améliorer, alléger le sol le rendre beaucoup plus perméable, et pour un sol euh, limoneux sableux, c'est pour retenir l'eau et retenir ses éléments nutritifs. Alors, le compost, vous pouvez l'utiliser dans un jardin potager, juste en surfaçage, pour une pour un réfection de gazon, pour des massifs floraux et aussi pour des, euh, des arbres, de, des trous de plantation. Pour un trou de plantation, c'est un peu particulier, c'est un quart de, de compost pour trois quarts de terre franche. A l'aide d'un croc ou un râteau, nous allons faire juste l'enterrer superficiellement. Car c'est là justement pour ne pas perturber tous les micro-organismes qui sont en surface. Toute la faune qu'on peut avoir due à l'oxygène de la terre en surface. Alors ce qui est intéressant justement, vous avez donc voilà ces vers de terre qui sont très utiles justement pour notre terre. C'est l'ingénieur du sol. On est en présence d'une cétoine qui est très utile justement dans un compost, car c'est la décomposition de la matière organique.